Bonjour, c'est Jean-Michel Jarre et euh, je suis heureux de partager avec vous euh, euh, ce qui est pour moi est l'événement de l'année 2020 qui est la sortie du nouveau ARP 2600 euh, qui, qui, est, qui est sorti et, et, et créé par Korg et qui est pour moi évidemment un, un événement particulier pour euh, plusieurs raisons. La première c'est que, euh, comme vous le savez sans doute, l'ARP 2600 est un de mes synthés euh, de, de prédilection. Euh, c'est d'ailleurs mon synthé semi-modulaire préféré de, de très loin et qui est effectivement au fil du temps euh, est devenu une, une, une pièce de collection et est très difficile à, à acquérir. On trouve, on trouve, on trouve sur ebay euh, à, à des sommes euh, colossales et la grande nouvelle c'est que Korg sort en fait euh, non pas un clone mais un, un véritable euh, ARP 2600 qui est euh, fabriqué d'après les plans d'origine et donc qui, qui, est, qui est tout à fait similaire à l'ARP euh, 2600 que j'ai eu moi à l'époque au début des années 70. Donc c'est effectivement un événement majeur dans la mesure où cet, cet instrument est un instrument haut de gamme euh, et, qui, euh, et qui va pouvoir enfin mettre cette, ce son légendaire euh, et, et pour moi, qui a été fondateur de, des albums Oxygène, Equinox euh, et, et jusqu'à aujourd'hui, euh, qui, euh, qui, qui a ce son très particulier, extrêmement euh, sharp, extrêmement ciselé sur le plan de, de tout ce qui est euh, séquence, et puis qui, qui offre la, la, la, à la fois la, la facilité d'un synthé euh, euh, qui, où on n'a on on pas de câblage à faire puisque c'est un semi-modulaire et tout est pré-câblé, et en même temps, si on veut faire de la recherche, on, on sort ses câbles et on, et on se met dans une situation de, de synthé modulaire. Donc je suis extrêmement heureux de partager cette nouvelle avec vous et nous avons tous hâte de le découvrir et de mettre les mains dedans. Voilà, je vous souhaite une bonne année.